Tu y mon cher? Faut que je te donne de quoi, tu dis. Parce que tout de je suis allé et c'était pas chaud. Ok. Ah bas. Bon. Ou au char. Ah ouais, non, j'allais pas, il est chelou! <rire> je pensais pas me croiser, hein? Alors, salut, guys, mon nom est JP, bienvenue à Free Québec. On est aujourd'hui à VBN. Et je viens de me croiser. Bing de. Oh, le modérateur, il est mordu. Fait qu'on se fait un petit lap ensemble On a probablement un petit peu plus loin Monsieur Michael On voit sa lumière dans le bois, ben oui Puis On se fait une petite jolie Je prends le temps de t'éclairer en plus gentil On hein. serait une patte en avant Wow, les conditions sont belles! Et tu penses que tu vas tout seul dans les pistes pis tu croises les plus crainqués? <rire> je suis content que tu me l'éclaires d'avance, celle-là, je pas comment le pogner dans le noir. <rire> On avait croiser Anne-Sophie aussi bientôt. Bonjour! C'est tout le temps ça, faut tout le temps. Allô? Ça va bien? Yes. Bon, euh, à qui l'honneur? Ouais. C'est la première fois que je le fais le soir. Oh, Tommy le soir. A un monde plein de surprises. Ok. Alors, une petite demi le Paquet. On commence à la section 2. On a patte en arrière. Il <rire> fait encore un petit peu clair. On a encore une petite vue dans le ciel, mais ça tardera pas. C'est vous sauter dans le noir. C'est pas s'il va y avoir une bébé de l'autre bord. Ça. Jusqu'en bas. Oh oui, jusqu'en bas. Réalisation de ce sentier de l'Est. On voit pas qui s'en vient. Je suis comme pas certain de mes longueurs dans le noir. Ça va quand même bien. Oh, un petit peu de sable. Lui, il est un peu long! Super! That's nice! Tu tu vois dans le noir jusqu'à temps que tu commences à noose-diver un peu <rire> Oh, la long putex Pourquoi t'es encore en vélo? Je vais y aller, moi aussi Yes Quand yeah, de split, la uh -huh. coupe de même Je pensais que t'avais pris la route Pour t'en donner un swing après Fait que là, no. <rire> j'ai tourné <rire> Ah